de mes personnages préférés dans l'arc la, yu gi -Oh, donc on passe à l'arc G. Donc, vous devez bien vous en douter, je n'ai pas un héros que, principal que je, que je préfère, c'est un héros secondaire, tout simplement. Donc, c'est Axel Brody, voilà, avec son jeu volcanique, qui est de malade. Dommage que Konami n'ait pas sorti les autres cartes du deck volcanique, parce que franchement, il est... Pété, il vient d'une autre école, mais qu'est-ce qui fait mal Mais qu'est-ce qui fait mal Voilà, tout simplement. Voilà, ben c'était cette, euh, cette petite vidéo, voilà, où, euh, où je, je vais continuer une fois par mois, vous présenter euh, les différents personnages. Donc une fois par mois, par deux fois si. Pour Attraper mon retard, voilà donc sur ce, les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire sur Facebook et Twitter parce que oui, j'ai un Facebook et j'ai un Twitter. Vous pouvez me joindre sur Facebook sur Rémi Roman, tout simplement. Vous verrez, il y a le, la photo du t-shirt volcanique dessus. Et Twitter, je le dis pas parce que c'est il ya des trucs perso dessus, voilà. Mais sachez que j'ai un compte Discord aussi, qui est la team astral de Yu-Gi-Oh aussi. Donc ça, je le partage assez souvent quand je fais des lives. J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de monde pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe. Voilà. Pour l'instant, on est 5 personnes. Donc, euh, voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao, à plus tard pour de prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, ce mois-ci, il y a une boîte qui va sortir, le 22, je crois. Donc, aux, aux alentours du... Euh... Je pense que je vais faire ça mercredi après-midi. Où je vais faire l'ouverture de la display. Enfin, la récap d'ouverture de la display. Voilà, tout simplement. Allez, ciao tout le monde <tous> Et tu prêt à Louis?